Bonjour, je m'appelle Michael Storin, je suis psychologue, psychanalyste, auteur chez RS de Et si les écrans nous soignaient Psychanalyste des jeux vidéo et autres plaisirs numériques. Collection cyberculture. Voilà. Euh, on m'a demandé de faire une petite vidéo pour peut-être étrangement vous parler euh, finalement des écrans au temps du confinement et montrer à quel point euh, ils peuvent être aussi des alliés dans la dynamique familiale. Il est peut-être temps enfin de pouvoir s'intéresser à ce que font nos enfants, nos ados sur leurs écrans, peut-être même partager, voire peut-être créer ensemble. On commence à voir des initiatives tout à fait intéressantes et je pense que ça va peut-être enfin euh, peut euh, éviter de faire des écrans simplement des objets, euh, des enjeux d'autorité, euh, ce qui souvent euh, va avoir un effet un peu contre-productif, c'est-à-dire un objet de convoitise, et de transgression. Donc voilà, au fond, je, je profitais de, de ce petit moment peut-être pour euh, pouvoir vous évoquer que dans mon livre, j'évoque ma propre histoire d'un bébé biberonné aux images télé dans, dans, les, dans les états unis des années 60 avec une mère qui n'allait pas bien, qui finalement nous étions nous-mêmes confinés. Je crois que le confinement euh, est aussi un concept euh, symbolique et que chacun de nous sommes confrontés finalement à cette forme de confinement intérieur, et euh, il est peut-être intéressant à ce moment-là d'éviter la loisiveté, même si on, a, on en a le droit, mais peut-être d'utiliser de, euh, de, ce moment-là pour avoir une dimension créative. Et à nouveau, euh, j'ai envie d'évoquer la question des images comme un moyen de pouvoir en faire un espace de partage créatif. Euh, je crois qu'il est intéressant enfin de pouvoir se dire qu'il y a aussi derrière même des jeux vidéo, derrière les vidéos sur YouTube ou des vidéos sur TikTok, ou toutes sortes d'autres types d'applications, des moyens enfin de partager. Voilà, donc euh, je dirais que comme vous l'avez saisi, euh, et si les écrans nous soignaient, peut-être qu'en temps de confinement, ça vaut le coup. Merci.